Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça en face cam. Ça fait plaisir. Pour un sujet, donc ça fait partie des Dogs, euh, dogs News, mais ça va être une vidéo un peu plus longue parce que c'est un sujet un peu plus délicat. On va dire que c'est les Dog News long format. Puisque nous allons parler de la rétrocompatibilité sur PS5, parce que ça y est, depuis cette nuit c'est officiel. Tous les jeux Naughty Dog sortis sur PS4 fonctionneront dès le 19 novembre, dès la sortie de la PS5, sur, bah sur PS5 qui seront rétrocompatibles. Alors, ça va peut-être en étonner certains, mais effectivement, on l'a appris cette nuit seulement, parce que la communication autour de la rétrocompatibilité avec Sony, c'était un peu compliqué. Au début, ça devait être tous les jeux, PS1, PS2, PS3, PS4. Après, ça devait être plus aucun jeu. Après, on a appris que ce serait 100 jeux PS4, les joueurs, les joueurs ont gueulé. Puis après, on a appris que c'était 1000 jeux PS4, puis après, ce serait beaucoup de jeux PS4. 4000 jeux PS4 et... Cette nuit Suite à une interview de Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, donc en gros le boss de PlayStation, euh, au, au média donc Washington Post, qui est un gros média américain, nous avons appris que 99% des jeux PS4 seront rétrocompatibles sur PS5. Alors On estime qu'il y a environ 4000 jeux PS4 qui sont sortis entre novembre 2013 et bah, qui sortiront d'ici euh, euh, novembre 2020 et la sortie de la PS5. 4000 jeux si on prend 99% ça nous fait environ 3950 jeux, 3960 donc il y aura environ une cinquantaine de jeux qui ne seront pas rétrocompatibles. Du moment où vous n'êtes pas fan du code de la route ou du jeu Family Pack je pense que ça ira et je pense que les jeux Naughty Dog feront partie de ces jeux là. Surtout que Jim Ryan a précisé qu'il s'agissait des jeux les plus populaires sur PS4 donc les 99% des jeux les plus populaires sur PS4. Donc, si les jeux Naughty Dog sont moins populaires que, que ce genre de jeu, euh, on va faire un scandale. Du coup, on va en parler parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop saisi certains termes next-gen que l'on entend un peu partout en ce moment, entre rétrocompatibilité upgrade next gen et version next gen et je rebondis parce que je l'ai vu notamment que ben, dans la communauté de Naughty Dog Mag il y en a certains qui n'ont pas trop saisi quand on a fait notre petite vidéo sur l'outbreak day que vous pouvez regarder juste ici notre petit dossier je vous remercie il a fait déjà plus de 11 000 vues en deux jours enfin c'est énorme on s'attendait pas Sauf que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de vidéo je suis désolé en ce moment j'ai énormément de travail donc j'ai plus pas trop le temps de, de gérer Naughty Dog Mag vous savez moi c'est pas mon taf et YouTube à mon taf c'est journaliste sur Presse Citron euh, Naughty Dog Mag c'est juste du plaisir donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps euh, d'attente mais les vidéos vont revenir, c'est promis. Et en fait, j'ai vu dans ce dossier euh, que lorsque l'on parlait d'une version next-gen de The Last of Us Partie 2, beaucoup étaient un peu indignés en me disant « Non, mais c'est bon, ils vont pas nous faire payer le passage sur PS5, etc. » Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas clair. Et c'est normal, hein, c'est pas votre faute, c'est tout simplement parce que Microsoft et Sony ont vraiment communiqué de manière très mauvaise sur tout cela. Donc, je vais essayer du mieux que je peux de vous expliquer. Dans la description de la vidéo, tu as toutes les informations autour de la PS5 hein, qui ont été annoncés hier, la date de sortie, les prix, etc. Mais tu as aussi l'article de cette vidéo où j'écris tout par écrit si tu as envie de le relire un peu à tête reposée. Donc sur la next gen qui arrive dans deux mois, puisque hein, puisqu'on est le 17 septembre et que la PS5 va sortir le 19 novembre, c'est dans deux mois tout rond, euh, il sera possible d'avoir plusieurs euh, euh, euh, on va dire compatibilités. La première, c'est la rétrocompatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simple, ça veut dire que ton jeu PS4, tu le prends, tu le mets dans la PS5, il fonctionne. Qu'est-ce que cela change Rien du tout, ce sera exactement le même jeu sur, que sur PS4, sauf que comme la PS5 est beaucoup plus euh, puissante, il y aura des petites améliorations automatiques qui seront apportées au jeu, il sera peut-être légèrement un peu plus beau et surtout un peu plus rapide grâce au SSD de la PS5 qui je le rappelle sera le SSD le plus rapide au monde, Sony a fait un partenariat avec le fabricant, pendant un an ce SSD sera disponible uniquement sur la PS5 et sera le plus rapide au monde, du coup on aura sans doute des temps de chargement améliorés, mais ça restera le jeu PS4 qu'on avait sur PS5 en un peu plus beau, c'est tout euh, Ça, c'est la rétrocompatibilité. Attention, Sony a annoncé et Microsoft aussi. Vous savez qu'il y aura des, des, des consoles digitales. Ce sera la Xbox Series S sur Microsoft. Mais bon, si vous êtes sur Naughty Dog Mag, ça ne vous concerne pas trop. Euh, et la PS5 Digital Edition sur euh, PlayStation. Cette console ne dispose pas de lecteur Blu-ray, du coup vous ne pouvez pas insérer votre disque, donc Sony précise que sur ces consoles-là, seuls les jeux numériques seront rétro-compatibles. C'est-à-dire que si The Last of Us Part 2 vous l'avez acheté en version digitale, il sera rétro-compatible sur la PS5 normale et sur la PS5 digitale. Par contre, si vous l'avez acheté en version boîte, bah n'achetez pas la, la PS5 digitale parce que la version, vous serez obligé de racheter The Last of Us Part 2 sur PS4 digital pour en profiter sur PS5. Par contre, si vous avez la PS5 normale avec le lecteur de disque, il sera compatible. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu plus détaillé, mieux expliqué, mieux dans l'article écrit, n'hésitez pas. Mais voilà, donc ça c'est la première partie, la rétrocompatibilité. Maintenant, on parle aussi de upgrade next gen. Et d'ailleurs, sur les futurs jeux PS4, vous verrez par, par exemple ça, ce petit logo qui, mar qui marque mise à jour euh, PS5. Ça, c'est tout simplement les jeux très récents qui sont sortis à partir de juillet-août, surtout août, et qui vont sortir d'ici 2021. Et c'est les jeux en fait qui sont sur PS4 et qui euh, bénéficieront bah, d'une mise à jour gratuite, en général c'est gratuit, sur PS5. C'est-à-dire que vous achetez votre jeu, par exemple, je sais pas, le, le prochain FIFA 21 sur PS4, et bien bah, lorsque la PS5 sortira... Pareil, un peu comme la rétrocompatibilité, vous montrez votre disque dedans, il y aura une mise à jour et le jeu passera sur PS5. Alors pour l'upgrade PS5, donc l'upgrade Next Gen, ça va être en fonction des jeux et en fonction des éditeurs. Si on a un bon éditeur bien pointilleux, ben l'upgrade sera intéressant, le jeu sera plus beau, plus rapide, peut-être qu'il tournera en 4K, 60 FPS, avec pourquoi pas un peu de ray tracing. Si par contre l'éditeur est un peu, on va dire, fainéant, ce qui va arriver avec FIFA 21. Ben, en gros, ça s'apparentera à juste de la rétrocompatibilité mais vous y jouerez sur Next Gen. Donc voilà, et en général, c'est gratuit. Enfin, troisième partie, la version Next Gen. C'est ce dont quoi je parlais dans ma vidéo sur l'Outbreak Day et sur mes attentes de The Last of Us Partie 2 remaster par exemple. La version Next Gen, c'est une nouvelle version. C'est carrément une toute nouvelle version du jeu. Et je vais prendre l'exemple de Cyberpunk 2077. Pourquoi Parce que ça, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vont se faire piéger, beaucoup de personnes vont être déçues, mais tout le monde pense que Cyberpunk sort le 19 novembre et que le 19 novembre, on aura la version PS5 Xbox Series X. Non le 19 novembre et CD Projekt, donc les développeurs l'ont confirmé, le 19 novembre, ce sont les versions PC, PS4 et Xbox One de Cyberpunk qui vont sortir. Donc Cyberpunk sur PS4 et Xbox One bénéficiera de la fameuse upgrade gratuite qui là sera bien travaillée puisque le jeu sera un peu plus beau, un peu plus rapide. Cependant ce ne sera pas la version next gen la version next gen de Cyberpunk arrivera en 2021 et là ce sera une énorme mise à jour où il y aura ray tracing à fond euh, 4K, 60 FPS avec beaucoup plus de PNJ dans les rues, beaucoup plus de, de voitures beaucoup plus d'interactions, enfin ce sera la version ultime donc ça c'est bien la différence qu'il faut faire et moi je parlais de ça dans, dans, dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans mon dossier sur la Outbreak day, je parlais pas d'un portage fainéant de The Last of Us partie 2 sur PS5 mais d'une véritable nouvelle version qui sera en 4 k 60 fps avec du ray tracing et les chargements quasiment disparus grâce au SSD. Pour ce qui est de ça par contre, c'est là encore à la charge des éditeurs. Par exemple, CD Projekt adore d'ores et déjà annoncé que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, leurs deux jeux qui vont avoir droit à une version next-gen en 2021 seront gratuits pour ceux qui ont une version PS4 ou Xbox One, sur PS5 ou Xbox Series X. Et là encore pareil, si vous avez la version boîte, et ça ne marchera pas sur les versions digitales, sur la Xbox Series S et la PS5 digitale. Pour euh, Rockstar Games, ils ont aussi annoncé GTA V en version next-gen. On ne sait pas par contre s'ils feront payer ou pas. Et si Sony et Naughty Dog décident de le faire, eh ben, on ne sait pas encore s'ils feront payer ou pas. Donc d'un côté, on se dit... Ce serait normal de payer, parce que ça va être vraiment un nouveau jeu. Mais d'un autre côté, on se dit, oui, bon, nous, on a déjà acheté la version PS4, donc ça va être quand même un nouveau jeu, on va dire, visuellement, ça restera quand même le même. Donc, ce serait logique que ceux qui ont déjà le jeu puissent l'avoir gratuitement. Ça, malheureusement, ce sera euh, à la charge de Sony, de Naughty Dog. Pour le moment, ben, le jeu n'est même pas encore annoncé dans sa version PS5. Ce sont juste des spéculations. Donc, voilà voilà pour cette vidéo, mais en tout cas, euh, on voulait vraiment vous dire voilà, que dès le 19 novembre, euh, Uncharted, euh, The, The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy et The Last of Us Partie 2 seront Day One rétrocompatibles sur PS5. Plus euh, il faut savoir que Sony a présenté une nouvelle version du PlayStation Plus. Ça s'appelle le PlayStation Plus Collection. Et dès la sortie de la PS5, les abonnés du PS Plus vont avoir 18 jeux PS4 offerts. Ce sont 18 des meilleurs jeux PS4. Il y aura dedans God of War, Fallout 4, euh, Uncharted 4, The Last of Us. Donc ça veut dire que pour les abonnés de PS Plus, Day One dès que la PS5 sortira, vous aurez Uncharted 4 et The Last of Us offerts. Ça, c'est fait. Et du coup, ça marche comme tous les jeux offerts sur PS Plus. Tant que vous avez un abonnement actif du PS Plus, le jeu est à vous. Si vous l'arrêtez pendant 3 mois, les jeux seront plus à vous. Si vous le reprenez, ils seront de nouveau à vous. Et enfin, dernière petite chose, on ne sait pas si les jeux Jack ⁇ Dexter seront rétrocompatibles. Vous savez que euh, Naughty Dog a fait un partenariat avec Limited Rent Games pour sortir les 4 Jack ⁇ Dexter dans des éditions très limitées en version physique et en version collector. On ne sait pas si ces versions physiques seront rétrocompatibles. Par contre, les éditions digitales de Jack ⁇ Dexter disponibles pour tout le monde sur le PlayStation Store. Elles, normalement, seront rétro-compatibles. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Je réponds à tout le monde que vous allez, je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Pareil, dans la description de la vidéo, vous avez tous les réseaux sociaux de Naughty Dog mais mes réseaux sociaux perso. N'hésitez pas à venir directement me poser des questions sur les réseaux sociaux. Je suis toujours connecté si vous voulez une réponse un peu plus rapide. Donc, voilà. Merci à tous, nous on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour pas mal de choses qui vont arriver. Et sur cela, prenez soin de vous et à très très vite.